Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver donc euh, sous les derniers rayons de soleil euh, de cette journée de fin mars. Le changement d'heure, a au moins ceci d'intéressant, c'est que je peux me retrouver un peu au jardin après la journée de travail. C'est vraiment très chouette. Alors, je vous retrouve ici avec euh, 60 litres environ là de crottin. Euh, je vais avoir la chance de pouvoir être alimenté de, la, de cette manière assez régulièrement et donc de pouvoir répondre euh, du crottin de cheval donc euh, eh bien sur l'ensemble des parcelles. Alors je vais épandre ce crotin sous le paillage de foin, de manière à ce qu'il soit pris en charge par toute la faune du sol, et euh, qu'il soit un petit peu assimilé, digéré, disons, par ce sol, euh, eh bien le plus rapidement possible. Alors autour de moi, on m'a beaucoup dit, attention, attention, le fumier de cheval, il faut absolument le laisser se composter pendant plusieurs semaines, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, il ne s'agit en l'occurrence pas du tout de fumier de cheval, mais de crottin de cheval. C'est donc euh, sans euh, la litière et sans l'urine, euh, surtout euh, des chevaux, qui, euh, euh, qui apporteraient beaucoup d'azote hein, finalement à, à ce produit. Donc là, on a quelque chose de, de plutôt intéressant, modérément riche euh, en potasse en phosphore et en azote. Il s'agit tout autant d'un amendement finalement que d'une fertilisation et ça va également contribuer euh, à alléger finalement mon sol qui se veut euh, assez argileux là aujourd'hui. Hein. Il ne serait pas intéressant pour moi d'apporter ce crotin euh, sur le paillage mais il faut bien le mettre en dessous. Euh, ce que je veux éviter à tout prix c'est que ce crotin soit finalement euh, asséché euh, par le vent, le soleil, puis réhumecté par la pluie, puis asséché de nouveau. Hein, là, il va être bien bien à couvert, euh, à l'abri euh, donc de, de l'ensoleillement, et puis bien, bien à l'humidité, au contact direct du sol, et c'est bien mieux comme ça. Hein. Voilà, je pense donc que cette opération d'amendement et de fertilisation, euh, tout en un, je dirais, euh, favorisera vraiment le, le développement des légumes euh, qui viendront ensuite euh, eh bien être repiqués sur ces parcelles. Quoi. Allez, on y va. Alors, dans un premier temps, je vais dégager vraiment, voilà, sur la moitié de la parcelle, là, le foin qui a déjà été pris en charge par le sol et qui commençait sérieusement à se dégrader. Voilà, j'y retrouve également un peu de... Eh bien, de traces de compostage de surface que j'ai pu réaliser auparavant, c'est très bien. Tout ça, ça s'est dégradé tout à fait correctement. Voilà. Alors, on peut entendre aussi beaucoup de choses et lire beaucoup de choses au sujet des médicaments qui sont donnés aux chevaux. Hein, euh, des, voilà, des anti-inflammatoires, notamment. Bon, bah, il se trouve que j'ai assez régulièrement mal au dos. Et eh bien, ma foi... Euh, le cas échéant, tant mieux, ça me fera sans doute un peu de bien. Alors plus sérieusement, je ne crois pas quand même que ces substances euh, soient suffisamment présentes euh, pour euh, stagner dans mon sol et puis être puisées de nouveau par les légumes et puis arriver dans mon assiette, quoi. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. c'est assez lourd Bon, ça sent pas super bon, mais c'est pas non plus franchement malodorant, quoi. Je m'attendais à ce que ça sente davantage. Voilà. Voilà. Je pense que... Voilà, une, une épaisseur de quelques centimètres suffira vraiment amplement. Voilà, c'est pas la peine d'être trop généreux non plus. Voilà, donc là je suis sur... Euh, allez 2-3 cm hein, tout cassé euh, c'est vraiment pas énorme c'est un matériau quand même assez fibreux hein, qui va également apporter du magnésium, du calcium mais aussi euh, du carbone hein, au niveau du sol c'est vraiment euh, quelque chose de très très intéressant qui n'a rien à voir avec les... encore une fois ni avec le fumier ni même avec les déjections de bovins par exemple hein. c'est quelque chose de tout à fait différent je vais recouvrir de foin et puis je vais m'occuper de l'autre moitié de, de la parcelle à savoir que les, les prochains repiquages euh, voilà sont programmés euh, bon euh, à d'ici quelques semaines hein, c'est pas pour demain non plus hein, hein, voilà on y va alors évidemment l'idéal aurait été d'épandre ce crotin euh, directement sous le foin au moment où on a épandu le foin c'est à dire euh, vers le mois de décembre hein, début décembre à peu près ça ça aurait été quand même mieux euh, bon il se trouve qu'on dispose de ce crottin là maintenant donc euh, voilà c'est parti c'est pas, pas très grave non plus hein. cette partie là est rebouchée on va maintenant retirer de l'autre côté voilà. Voilà, c'est terminé. Ben, 60 litres finalement, j'aurais couvert. Euh, oui, allez, 3, 3 bons mètres carrés finalement, hein, pas, à peine plus, hein, si je compte bien, euh, en connaissant les mesures des planches, euh, voilà, 60 litres, environ 3 mètres carrés, c'est-à-dire 20 litres à peu près euh, au mètre carré pour, euh, pour le crottin de cheval frais. Encore une fois, euh, n'ayez pas peur de ce produit, c'est pas euh, un engrais surpuissant, c'est pas surazoté, etc. Ça a besoin d'être... Euh, Dégradé vraiment par le sol avant d'être de libérer les matières qui seront assimilables. Euh, il faut plutôt le voir comme un amendement qui va améliorer la structure du sol et puis qui va être un activateur un petit peu de toute cette biologie du sol. Hein, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite intervention et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao. Bon. <rire> je rigole, vous, vous allez comprendre pourquoi j'étais en train d'étaler ce quand j'ai reçu un coup de téléphone. Je vous fais écouter ça tout de suite. Ouais, Dan, euh, salut, c'est Lionel. Je t'appelais. Euh, je me suis renseigné un petit peu pour cette histoire de petit pot à rame. Là. Et euh, ça me travaillait quand même, cette histoire. Et effectivement, c'est bah, toi que ça existe. Hein, donc... Bon c'est si ça monte pas tellement haut, ça fait 50, 50, 70 cm, ça peut monter. Mais euh. Effectivement ça existe, donc je savais pas. Donc euh voilà. Donc c'est pas capable de pire. Voilà. Allez, ça vous dit de pas les enlever, franchement. Allez, salut Dan. Bon voilà, donc euh, autant vous dire que le feuilleton petit pois du potager qui dit non n'est pas terminé, loin s'en faut. Euh, <rire> on va voir un peu si les structures qu'on peut peut-être voir là derrière moi vont réellement avoir une utilité, ou euh, si ce seront les petits pois semés en ligne qui, eh bien, qui se développeront le mieux. Affaire hein. à, à suivre, on en tirera les conclusions qui s'imposent, et puis euh, on se réadaptera l'année prochaine tout simplement. Hein. Allez, cette fois, je vous laisse. Ciao, ciao.